Bonjour, euh, bienvenue dans la remise en forme. Aujourd'hui, euh, je propose de faire une méditation de repos, une méditation de récupération qui est basée sur l'autocompassion. Donc, vous pouvez prendre un coussin si vous êtes plus à l'aise pour vous mettre dessus. Vous pouvez vous mettre couché dans un fauteuil avec une couverture. Euh, vous pouvez vous mettre à l'aise comme vous voulez. Ici, moi, je suis en lotus sur un coussin. Donc, euh, voilà, vous vous mettez à l'aise, couché ou assis sur une chaise. Comme vous voulez, et on peut commencer la séance, on va d'abord s'étirer, bras vers le haut, on tire la colonne, on tire les bras, on décoince les épaules, on tourne les épaules vers l'arrière, on tourne les épaules vers l'avant, on tire les bras sur le côté vers l'arrière, on bombe le torse, on revient, on fait la position de la tortue, on bombe le torse vers l'arrière, les mains vers l'avant. On bouge un peu les muscles de la nuque et du cou, on tourne la tête de l'autre côté. On bouge un peu le bassin, on étire les jambes, jambes écartées et on attrape un pied, on étire, on attrape l'autre pied, on étire, on fait le papillon. Battre les jambes. On, rebou on rebouge un peu le bassin pour que je me droite. On bouge un peu le torse et les épaules. Et la tête. On tire les bras vers le ciel une dernière fois. On tire, on tire, on tire, on tire. On tourne les épaules. Et on peut commencer. Donc, je peux fermer les yeux. Je rentre dans mon être intérieur. J'observe. Je me remercie pour tous les exercices que j'ai effectués. Tout doucement, je vais commencer à faire un scan corporel en passant de la tête aux pieds. Et si j'y remarque des tensions, J'évacue par le souffle. Je commence par la tête. La nuque. les épaules les arrières-bras les coudes Les avant-bras, les mains, les doigts. Le haut de mon torse. Le haut du dos. Mon ventre. Le bas de mon dos. Mes hanches. Les cuisses. Mes genoux, Mes mollets, Mes pieds. mes orteils, je me concentre sur ma respiration. Je me concentre sur mon cœur. Je ressens un sentiment d'amour dans mon cœur. Je m'aime et je m'accepte. Je fais diffuser tout cet amour dans mon être. Petit à petit, l'amour se diffuse dans tout mon être. Je me sens légère. Je me sens confiante. Je peux respirer plusieurs fois si je veux, prendre de grandes inspirations. Et l'amour se diffuse de plus en plus. Encore plus. Et encore un peu plus. Mes muscles se détendent petit à petit. Mes épaules s'abaissent. Ma tête se redresse. Mon dos se redresse. Mon torse est un peu bombé. Je me sens pleine d'assurance. Je m'aime un peu plus. Et je m'accepte un peu plus. Je prends le temps de savourer cet instant avec quelques respirations longues. Mes muscles se relâchent encore plus. Je me sens zen. Relaxé. Si je sens quelques tensions quelque part, je peux y amener mon souffle. Je relâche toutes les tensions. Je peux bouger si j'en ai envie. tirer mon dos si j'en ai envie et cet amour se diffuse encore plus dans mon corps je suis comme je suis Et je m'accepte dans le moment présent, tel que je suis maintenant. Je peux étirer mes jambes si je veux. Je peux bouger mon corps si je veux. Je me sens bien, détendue, relaxé, apaisé. Je reviens sur ma concentration de respiration. J'observe mon être. Je me sens comblée de joie. Et tout doucement, quand je suis prête, je peux ouvrir les yeux. Je prends quelques respirations. Je me réveille doucement. Je peux m'étirer le corps pour me réveiller. Je m'étire. J'étire toutes les parties de mon corps qui en ont besoin. Et tout doucement, je suis réveillée. Namaste.